Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Annie. King, hello. Bonjour le roi Kurtie. Je demande l'assistance des ancêtres, pendant que je vais parler, que vous receviez ce message de façon correcte, que vous ayez la lucidité spirituelle et mentale, bonjour Zingi. je demande l'assistance de vos anges, de vos chérubins, pendant que je parle. ça pourrait des commentaires bon je vais un peu vous donner euh, un aperçu de là où vous vous trouvez actuellement donc j'ai oublié d'appeler vos ancêtres j'appelle aussi mes ancêtres et vos ancêtres le monde que tout euh, personne qui est dans votre vie pour vous manipuler soit exposée. que tout ce qu'on vous a déjà montré que vous avez oublié que ça vous revienne à l'esprit c'est les instructions qu'on vous a donné que vous avez ignoré que vous reprenez ces instructions hier je vous ai donné euh, des instructions concernant ce que vous devez faire le matin J'ai des, des, des personnes qui ont commencé à faire. Il y en a, vous ne notez toujours pas vos rêves, alors que ce sont des instructions. Il y a des gens dans votre entourage qui vous manipulent depuis longtemps. Il y a même certains d'entre vous, vous êtes des hommes. On vous a manipulé pour que vous épousiez la personne avec laquelle vous êtes. Et soudainement, tu commences à faire ton bain de sel, bain de pipi, fidèlement, hein. et ça commence à exposer la personne. Tu commences à avoir des rêves où tu vois, on te montre comment la personne a te donner quelque chose. La personne te La personne te t'amener quelque part. Tu dis non, non, je veux pas partir. La personne t'amène. Mais comme toi, tu n'es pas habitué à recevoir des messages pour ta propre vie directement des ancêtres. Tu doutes. On ne te parle de vos destinée ici, hein, ce n'est pas la blague. J'ai intitulé ceci Comment là avec le doute Parce que beaucoup d'entre vous, votre seul problème, c'est le doute. Bonjour Florence, comment tu vas? Le doute. Dans une, petite fille, une petite fille comme moi, cela, je peux parler? Est-ce que je peux parler jusqu'à les ancêtres m'écoutent? Ça commence d'abord par une prise de conscience. Chose qu'on ne voulait pas que tu aies. Elle est personne que depuis que tu es sur ma page ça les dérange. Depuis que tu regardes mes vidéos ils ne sont pas contents. Il y a des femmes qui ont mis leur mari à la porte parce que, parce que les hommes regardent mes vidéos. Les femmes qui manipulaient leur mari là. Dit que la fille là va dire trop les vérités. Elle va dire après il va se lever comme le va commencer à se laver le sel. Va commencer à se laver le pipi. Elle n'est pas contente. C'est qu'il va commencer, il va acheter le thé de désenvoûtement, lui-même il va boire. Tous les jours qu'elle a mis dans sa nourriture, là, il commence à devenir lucide. Ça l'énerve. Un jour, un monsieur m'a appelé, il me dit que ça fait trois jours que sa femme l'a vidéo Elle lui a mis cache sur la table. Soit tu arrêtes de te laver avec le sel, soit tu n'arrêtes pour ton relation. Et il me dit que sa vie, lui-même, sa vie n'allait pas depuis que de ma, depuis six mois. Je, ça ne va pas. Je suis fatiguée de souffrir. Je souffre tout ce que ma femme peut me dire. Oh, ça va aller. Et tout notre vie vient tout dehors. Elle va te exposer notre vidéo. Ah, mais il me suis aussi dit que. Et si ce que la petite fille dit là, dit sur Facebook, si elle commence aussi à faire. Commence promotion au boulot. Ça fait six mois que tu cherches au boulot, non? Bonjour la reine Joséphine depuis Paris. Ça fait six mois, non? Tu cherches au boulot. Deux jours, tu te laves avec le pipi et le sel. Pape, on t'appelle. Il commence à ouvrir les yeux. Les choses qu'on me donne quand je pas au pays. Il a vos femmes qui font cinq voyages par mois au pays. là. Tu ne sais pas ce qu'elle n'ont pas fait. Quand elle arrive, elle disparaît. Elle réapparaît après 4 jours. Tu l'envoies chez ta mère. Elle arrive, elle fait 4 jours, elle en arrive chez ta mère. Tu ne sais pas là où elle était. Bonjour Anès Noah. voilà tu commences à recevoir des messages clairs la femme ce n'est pas bien arrête arrête la relation Déménage, tu peux rester de l'autre côté de la ville. Tu vois dans la nuit comment ta belle-mère est entretenue dans un cercueil avec sa fille. Tu te réveilles, tu regardes ta, ta femme, tu dis que, ha. même si tu lui dis, est-ce qu'elle va croire? Parce qu'elle connaît ce qu'ils sont partis faire sur toi. Un benguiste riche, mon frère, un benguiste friqué. Depuis quelques temps, là, bonjour la reine Myrène Tu dois faire la formation spirituelle. Tu ne fais que fuir, Mireille On commence le 7 octobre à nouveau. Il revient. Les ancêtres reviennent cette fois encore te montrer. Le tout, c'est... Crois ce qui est dans toi. Parce que, il y a des gens qui connaissent beaucoup de pratiques. C'est avec ça, ça qu'ils ont envoûté les gens depuis leur jeunesse. Et c'est que quand ils rencontrent un homme, je fais ça comme ça, comme ça. Dès que tu fais ça trois fois, tu appelles son nom. L'homme ne va jurer que par toi. Et elle a fait ça sur toi. C'est vrai qu'elle dit comme ça, vous voulez savoir c'est quoi comme ça Dis-moi, je vais faire, il va m'aimer. Ça a toujours le back to send. Parfois, vous séparez, euh, euh, tu vois un homme, il avait sa femme, ils sont bien. Tu parles à envoûter pour qui quitte sa femme. Dans beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous libérer vous-même. Voilà. Il y a une cola là-bas. Prends-le un peu. Ah. maintenant dans les premiers moments tu vas te sentir un peu seul Ces personnes vont aller raconter partout que tu es devenu sorcier. Que tu es dans la secte. Que tu pratiques. Bonjour oh, la reine Célia. Voilà, il pratique. Il brûle les enceintes dans la maison. Oh. Oh. Bonjour Ngessam, la reine M Gessam. Vous c'est le roi N'Gessam. Voilà. Il est vu à 4 heures dans la douche. En train de faire des prières sur l'eau. Après se laver avec. Et si tu regardes dans le fond, les gens la connaissent. Hein? Michel quand tu commences à faire mon genre de travail c'est là tu es super les choses que tu aimais hein. très super les ancêtres vont te donner des envies bizarres Beaucoup des personnes qui vous combattent et qui vont se lever encore plus pour vous combattre, ces personnes pratiquent déjà depuis longtemps. Certains, ce sont vos amis. Ils sont venus pour vous manipuler. Parce qu'ils savent que... Ah, Jocelyne. Tu as besoin d'un petit 5 000 dollars. Là. Elle va te donner. Oui, j'ai mon petit frère là-bas qui a besoin de telles choses. On appelle Jocelyne. Elle est gentille. Bonjour, Arrête, Queen. How are you, Queen? Je Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous allez commencer un chemin un peu seul. Parce que si tu es en Europe ou bien dans un autre pays et les gens te manipulaient pour te stiper de l'argent, il y en a d'autres, même ce sont tes clients. D'autres, ce sont même tes followers. Ils sont un peu euh, en manque d'affection. Ils vont venir vers toi. Oh, tu es belle. Je vous ça que vous avez dit que me je suis belle, je sais que je suis belle. Oh, ma reine, la meilleure, la, bonjour, Emzron. La meilleure reine. Oh. Voilà, maybe, uh, like, you know, baking. You're the first one to go out of the country, maybe. Or, you know, you're the first one to have a lot of money. Tu es la première personne à avoir beaucoup d'argent dans ta famille. Ils vont commencer à faire comme si ils sont devenus des amis. Ah, moi, j'ai toujours, ai toujours aimé. Hein? Ah, la belle Jocelyne. Uh, on va te donner les noms. Gwento. Maminto. On va te donner les noms. Donc Voilà. Dans, on va t'appeler ma marraine dans ta propre famille parce qu'on a espoir de te manipuler et toute manipulation qui, se, qui est exposée et qui s'arrête à un moment ça, tombe, ça tourne maintenant en sabotage Fais très attention aux gens qu'ils arrivent vers toi en, en parlant mal de tout le monde mon ex-mari ma mère Ma sœur, ma sœur, quelqu'un m'a fait ça une fois. Mm. Tu son ex-mari de sorcier. Maintenant, il comprend l'ex-mari là, parce que moi-même, on me traite aussi de sorcière. Et quand je te place, tu cherches même que, qu'est-ce que j'ai fait la personne là, concrètement? What should I do? I just got too rich for you. Parce que ça vient aussi pour te mettre dans une boîte, pour te sceller. Vous avez les là, hein? et vous les bengistes là, je ne souffre pas au Cameroun. Il y a les profils. Souvent vous allez me contacter avec vos petits 5 000 dollars que vous avez par mois là. Parce que tu as 5 000 dollars, ça veut dire que ta dîme c'est combien 500 dollars. D'accord. Ça veut dire que... 500 dollars en une journée, mes dépenses en une journée, ça, ça dépasse 500 dollars. Donc, please. Et je vous ai déjà dit que la saison ci de votre vie, vous allez, l'argent va vous, va vous gifler de tous les côtés. Parce que quand tu commences à te réveiller spirituellement, tu commences à te laver, tu commences à parler. Tu pars pour un contrat avec quelqu'un qui va te donner. que quelqu'un va te sortir 5 pour te donner aujourd'hui tu fais que pap on sort 200 millions te donne tu parles encore pap on sort 300 millions te donne contre 15 millions pap on signe bonjour la reine Mégane de de, de îles île maurice et les petits petits gens là qui t'ont vu au début ils connaissaient déjà ton étoile ils ont voulu s'accrocher sur toi pour profiter un peu de ton étoile Tu ne te pas. Tu ne te connaissais pas seulement, c'est tout. Je ne te connaissais pas. Maintenant que tu te laves, tu te, donc tes yeux s'ouvrent. Tu vois comment tu es belle là. ta beauté là, comme tu es brune là. Même si tu, tu te rends avec le ménianga, tu te, tu sors le matin, on te regarde. Tu as mis quoi sur toi? mais j'ai... jamais mis mes mignanga moi, non Le makeup, je n'ai pas mis le up Les gens vont regarder, ça va les énerver. Il dit que parfois c'est ta propre femme. Soit des femmes qui dépensait bizarrement là non tu touches 5000 euros le mois tu te retrouves de dépenser dépenses de 3500 euros le mois seulement pour la femme là. elle te ruine en fait maintenant tu as commencé tes lavages ton revenu a augmenté tu es là dans les 7000 8000 euros et tu ne succombes plus à ces envies bizarres à contrôler là elle te contrôler avec je ne quand même plus. Ça commence à la déranger. Elle va aller dire à tes cousins, à ta mère, à qui que ce soit qui te connaît, pour vouloir te saboter. C'est pour ça que vous a dit que le tout cela, votre cœur doit être fort. Annie, la jalousie là, c'est normal. Jésus a dit qu'ils m'ont détesté. Vous êtes qui pour qu'ils ne vous détestent pas? Tu qui? Tu hum? es qui? Hum. Ah, il est à Patiamben. il s'est marié, il a l'argent. Il croit qu'il a réussi. On va, tu vas rester un jour ensemble. On va te dire que toute ta famille s'est liguée contre toi. On raconte à la famille que tu es dans la sorcellerie. Oui. On raconte dans la famille que tu es dans la sorcellerie. Je dis que ah, je vous ai encore fait quoi? Que Naouet 10 encore. Et vous devez vous préparer. Je vous le dis encore. Parce que ce sont des distractions. Et cette distraction c'est pour voir si tu connais là où tu parles. Bonjour, le roi Il y en a même qui vont venir dans ta vie, vouloir que tu les introduises à ton cercle d'amis. Ils vont aller commencer à donner l'argent à ces gens-là. Voilà mon ami qui était présenté. Il t'a amené ici, là, dans tel endroit. Mais Maintenant, tu retournes mon ami contre moi. Je te présente un de mes petits. Comme tu es en Bengla, tu commences à envoyer l'argent chaque mois. Le petit, là, commence à voir l'argent. Sa tête tourne. Le petit se tourne contre toi. Écoutez. Avant, vous, avez, vous, avez, vous étiez en train d'ignorer ces attaques. En fait, tu ne comprenais pas. Ça te persécutait, ça te faisait mal. Tu ne comprenais pas. La formation spirituelle se fait en ligne. On fait ça sur Zoom. En fait, quand tu voyais les attaques Peux passer même une journée à te dire, mais pourquoi? Pourquoi tu me peux? Pourquoi vous me persécutez? Je ne veux vous que du bien, non? Écoutez, les persécutions vont finir. Le Seigneur a dit que la persécution doit venir à cause de la parole qui est dans ton cœur. Parce qu'une fois que la parole entre, le méchant doit entrer aussi. Bonjour, Kandem, comment tu vas? Maintenant, quand le méchant va entrer, c'est pour voir, tu vas donner l'espace le, à qui? Tu vas laisser que qui grandisse dans ton esprit? Est-ce que ce sera maintenant les, les attaques? Maman, je ne sais pas ce que la fille-là me veut. Et parfois, c'est une personne qui a déjà l'argent, mais... supposons c'est une personne qui est milliardaire, tu es millionnaire, ou bien la personne te raconte, tu n'es que dans les tout tu donnes les 300 000 mois, en l'espace de six mois, tu commences à te laver, tu fais terrible, tu fais, tu fais, pape, 1 million, pape, 10 millions, pape, 15 millions, 30 millions, la personne est milliardaire oh. Personne commence à t'attaquer. Bonjour la reine Bella. Tu sens les flèches donc. Parfois ma mère, tu connais le genre que tu étais le genre de personne que... On ne savait même pas qu'un jour tu vas te marier. Bonjour la reine Florence. La personne t'approche, te voit, tu es là... Oh. Tu es single, tu n'as pas. oh, C'est une femme, tu es une femme aussi. Oh. La maison commence à te. Oh, vraiment, vraiment. Ça va aller. Nous sommes célibataires toutes les deux. Et tu commences à faire tes lavages. Lavage. Prière. Jeûne. Offrande. Pam. En l'espace de trois mois. Dieu te bénit. Mariage. Agent. Tu vois, voilà que tu as fait ton visa pour partir aussi en Ben. Et l'autre personne qui était en banque depuis, qui croyait que ça n'allait jamais venir. Ah, donc tu es en train de percer aussi. Je me sentais en haut quand tu étais au pays. Moi, j'étais en Europe. Quand je t'envoyais peut-être 50 euros le mois, tu me disais grand merci jusqu'à ⁇ caca, caca, caca. Et check. Personne avec laquelle tu t'es marié, il est beau, il est calme, il est ceci, il est. Elle tombe dehors, campagne contre Jocelyne. Campagne. Les gens vont vous jalouser et vous attaquer, attaquer votre esprit. Pour rien. Et avant, tu passais ton temps à lui dire, quand quelque chose se passe, tu dis, wow, voilà, tu la peux voir. Après, tu te rends compte que, quand tu lui proposes un projet, il vous dit que vous n'avez pas besoin d'amis. Hein. You don't need friends. Parce que tous vos amis, là, veulent toujours être au-dessus de vous. La personne a immigré au Canada depuis trois ans. La personne connaît la procédure pour immigrer. La personne va te proposer un jour, ma chérie, commence la procédure du Canada maintenant, tu peux arriver dans deux, dans deux ans, elle ne te dit jamais. Un jour tu restes comme ça là, une de tes tatas te dit, voilà ma chérie, Attends, tu as fait la licence à l'université de Boyano, Donne-moi tes papiers, je te lance la procédure du Canada là. Comme ça, là, pam, pam, pam. Au lieu de faire un an et demi, ça fait six mois. Tu n'as pas le temps de lui dire que j'étais en train de vouloir faire une procédure parce que un jour tu lui avais parlé de ça et tu avais dit non, laisse tomber. Donc tu savais que ce n'est même pas possible. Ah, ma chérie, je voulais te dire, j'arrive à Toronto euh, samedi. Tu vas voir son vrai visage. Certains, quand ils vous ont connu, vous n'étiez pas connu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des gens que quand ils m'ont connu l'année passée, moi, ils n'étaient pas aussi connus que maintenant. Ma page avait peut-être combien 10 000 likes. Je suis peut-être à 22 000 likes maintenant. Pour les abonnés, peut-être que je suis à 150 000 abonnés, je pense. Ils n'étaient pas aussi occupés que je suis maintenant. Qui fait qu'ils veulent se permettre. On entre dans ton programme. Oh, Jocelyne, tu, tu fais quoi oui, deux heures de temps de la journée. Oh, telle personne a fait ça. Oh, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Après, j'ai dit que vraiment, vous savez quoi? Hein? J'ai fait des prières, j'ai demandé à Dieu que Seigneur amène les gens vers moi. Seigneur, permets que ce que je fais, que ça aide les gens et que les gens viennent vers moi. Les gens commencent à venir. Là. Vous croyez que ça peut appeler à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'elle explique les choses comme ça aux gens? Pourquoi elle les yeux les gens? Pourquoi? Vous allez devoir, première position, votre esprit. Ce qui est devant toi dépend de ce qui est dans toi. Et ce qui est dans toi ne doit pas être influencé par ce qui est a autour de toi ici. Tu crées ton futur de l'intérieur vers l'extérieur. Je vois bien de l'intérieur, c'est-à-dire là où tu es, vers l'extérieur, c'est-à-dire tu lances dans le futur. Il y en a parmi, vous êtes dans peut-être 50 000, vous dormez dans la chambre de quelqu'un, chez quelqu'un. Dans deux mois, tu auras ta propre maison, ta propre voiture. Ça, c'est la parole de quelqu'un là-bas. Tu vois, c'est comme ça, là on est en train d'acheter ta, ta bague de fiançailles. Je ne sais même pas. c'est même prochain pape, fiancé, il se dit, mais marron, on nous vit une fois, non, on se marie avant la fin de l'année. Donc voilà, pam pam, marié. Comme ça là. Ces mêmes gens-là qui avaient dit que tu allais être célibataire toute ta vie, vont venir pour te snober. Parfois tu te dis que... Mais je n'ai rien fait à cette personne quand même. Elle, elle va me, me détester. Pourquoi? Quand elle va voir que tu restes, tu ne demandes plus rien. Tu ne dis plus rien. Hum. Et c'est ce, toujours la personne qui veut toujours te voler la vedette. Tu sais quoi? Parce que quand tu es vigilant, tu vas voir que l'esprit te montrait même derrière depuis. C'est moi que tu ne voulais pas écouter. L'esprit te montrait la manipulation. Et tu te disais quand même, c'est quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Et regardez là quand même, regardez le corps qu'elle a, ou bien regardez la voiture qu'elle a, ou bien il a. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir quelqu'un comme moi? C'est un truc spirituel, hein juste parce que la, la personne cherche derrière toi hein. mais même ton petit que tu as là le fait que quand tu arrives quelque part ensemble quand on parle de Josine oh franchement Josine a fait beaucoup dans ma vie et hein. franchement hey. non peut-être que vous allez vous marcher ensemble et la personne dans la voiture quand tu t'assois sur le siège passager vous arrivez quelque part vous sortez de la voiture ensemble quelqu'un vient te voir Eh, hey, maman merci pour ce que tu as fait pour moi hein. la personne à côté <coughs> Moi qui ai la grosse voiture, vous ne voyez pas ma grosse voiture. Seulement pour le fait que les gens parlent bien de toi, ça énerve la personne. C'est comme ça que la sorcellerie commence. À... Pas la jalousie. Pourquoi les enfants de ma soeur sont, sont beaux? Ah! Sa fille est belle jusqu'à les yeux du chat. Non, non, non. Je dois gâter l'enfant là. C'est qu'on non, non, non, je ne peux pas, je, vais, je dois gâter l'enfant. là. Je dois gâter son enfant. Tu as tes propres enfants, non? Oui, mais ils ne sont pas beaux comme ça. Et au départ, quand tu faisais comme si tu ne voyais pas cette jalousie, Dieu te montre que souvent tu restais comme ça tu avais les mauvaises sensations par rapport à la personne. Mais tu laisses. Souvent, Dieu te dit, fais attention à la personne-ci. Ah, Dieu, c'est ma soeur, non? Ah, elle me fait quoi? Non, c'est ma soeur. Tu commences à lire le nom. Tu commences à confirmer le code, non. D'accord. En fait ces personnes se laissent influencer par l'énergie négative, le diable passe par ces personnes. Quand tu vois quelqu'un se lève, il passe chez un marabout, il dit donne moi le remède pour que je tue telle personne, il se lève, il passe pas quelque chose dans la justice peut-être contre toi, il dit -il le magasin de la personne-ci, il il c'est parce qu'il y a un mauvais esprit qui est entré dans la personne. Quand Judas est parti pour donner Jésus, je, je prendre Jésus, la Bible dit que Satan est entré dans Judas. Maintenant, vous devez croire quand l'esprit va vous montrer. Majoritairement pour que tu te protèges. Parce qu'il y a même souvent des attaques physiques qui ne sont pas nécessaires. Bonjour la reine Bamba. C'est-à-dire, la personne va vouloir t'attaquer. Il y en a comme ça. Ça va tellement les déranger qu'ils vont vouloir venir physiquement t'attaquer. Venir pour faire un scandale. J'ai eu récemment quelqu'un qui est venu comme ça dans mon bureau. Je n'étais même pas là. La personne m'appelle d'abord gentiment. Eh, tu es là. Je suis dehors. Tu quittes tu arrives au pays, tu fais trois semaines, tu ne me dis pas. Tu quittes de chez toi le jour là, tu viens chez moi, tu ne me dis pas. Tu arrives dehors, tu m'appelles. Et dès que la personne est entrée dans mes locaux comme ça, il y a un de mes fils là. Il dit que dès qu'il a vu, il a senti l'esprit qui avait sur elle. Tu vois, quand quelqu'un n'est pas clair dans son cœur, tu dis, ah, maman, attends, on va te demander, on va te sortir, te recevoir. La personne a fui comme une bandite. J'appelle à l'intérieur, il dit que pardon, sauter. La personne a fui. Je vous dis tous les jours que je ne travaille pas seul. C'est pour ça que vous devez comprendre que ceux qui vous protègent sont plus nombreux. Soit tu vas rester ensemble, je ne vas pas savoir pourquoi. Est-ce te dire, ne pas pas là-bas aujourd'hui? Parce qu'il y a un de ces petits qui a prévu venir le jour là seulement pour te faire des, un scandale. Et vous savez qu'il y a des situations parfois que si tu te retrouves physiquement dans la situation, tu vas vouloir te défendre va te voler de l'énergie pour rien. Ne serait-ce que ça, ça va venir embrouiller ton énergie, ça va, ça va gâter ton travail que tu as fait le matin. Tu as demandé, ok, voilà ce que je veux, le contrat que j'attends depuis là, aujourd'hui, ça va sortir. Dans la journée, quelqu'un vient mettre le brouillard dans, te, dans tes idées. Vous voyez que le jour, c'est comme si un démon qui se lève dans la personne là. Quand on doit aller attaquer telle personne aujourd'hui. Soyez conduits par l'esprit. Vous allez voir que plus vous allez commencer à faire votre travail, plus l'esprit va vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et chaque fois que tu arrives au pays, avant d'arriver, tu disais à la personne que voilà, je suis là. En arrivant, le tout, c'est là. Tu as atterri chez euh, la reine Jocelyne là. Tu fais tout ce que tu as fait. Après, tu te lèves tu pars. Et la pureté de votre cœur, c'est une âme très puissante. La pureté de votre cœur va exposer les motifs des gens qui viennent vers vous. Toi, tu es là, tu es pu. Tes intentions sont bien. Quelqu'un vient à toi. Elle prétend. Ah. Oh, mon mari m'a utilisé. Ah. Oh, L'homme-là me détestait. Oh. Je suis dans une famille de décepticons. Alors, la maison besoin Je vous connais où Moi, je vous connais où mmh. oh, Vraiment, ils sont tous méchants dans ma famille. Ma mère, c'est une sorcière. Mon ex-mari, c'est un sorcier. Regarde-moi. Yoga. Dis, tu n'arrives pas à voir le direct. Je fais comment alors. Il veut que commander, il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à voir. Tu ne vois pas, c'est tout. Si t'es le des dessin, tu consommes derrière toi ce matin. Tu veux qu'elle fasse quoi? <rire> toi, dans ton cœur, tu es pur. Ah, la reine Amène Bella, tu étais là, tu as mangé le gâteau. Hein. Et dans la pureté de ton cœur, tu avais la personne avec un cœur, un visage. Maintenant, le un visage que tu as là, tu dois venir avec la sagesse. Un visage et la sagesse. Parce que tu ne vas plus laisser les plumes, tes plumes partout. Dans telle relation avec ta copine. Tu perds 5 millions. Là-bas, tu perds ceci. Là-bas, ça te coûte ton mariage. Là-bas, ça... Te... Partez maintenant dedans avec la sagesse. On ne présente même plus ses contacts à n'importe qui. Oh, je vais te mettre en contact avec telle personne. Oh, je vais te mettre en contact avec telle personne. Arrête ça. Et je me dis toujours... Si je te présente un de mes frères ou de mes, de mes petits ou de mes grands, je ne sais pas, peu importe ce que j'ai avec toi demain, tu n'as pas le droit d'aller monter cette personne contre moi. Comme ça, que tu connais les mauvaises personnes. La personne va passer partout où tu es parti avec elle, ou lui. personne, tout endroit où tu as été, vouloir passer pour la meilleure personne. Et le truc avec Dieu, c'est que tout sera toujours exposé. Tout. Donc, quand quelqu'un vient, tu lui ouvres tout dans ton bon cœur. Il prend même ton tout là, il part, il utilise, il manipule pour te faire du mal. Vous devez comprendre que la fin de tout est, le mal encore va même se tourner encore dans ton bien. Il y a des portes qui se sont fermées dans ma vie. Quand ça se ferme comme ça, là, parce que j'ai vu ça tellement de fois, Dieu, Dieu a déjà ouvert tellement, il a utilisé tellement de portes fermées dans ma vie pour me faire considérer une autre option dans mon business. Eh bien, c'est la reine Agnès Ninoa. Tu vois, avant, tu, quand tu as rencontré la personne, tu avais une source de revenus comme ça. la personne Tu mets la personne en contact avec tes fournisseurs. La personne va maintenant te gâter chez les fournisseurs. Tu te retrouves bloqué, non À la nuit tu vas dans ça là, Dieu te dit est-ce que c'était le seul fournisseur avec lequel tu peux travailler Cherche encore un autre. Le lendemain je te lève, tu dis ok, tu commences à demander à tes contacts est-ce que vous connaissez un fournisseur est-ce que est-ce que est-ce que mmh. comme ça que tu te retrouves deux jours plus tard tu trouves un autre réseau qui donne plus d'argent. argent en fait si le jour où la personne avait fait ça tu n'avais pas dit merci beaucoup seigneur merci parce que tu as dit que quand il faut une porte se ferme il y a dix qui s'ouvrent les c'est dans la bible c'est la reine aussi qui a dit que quand une personne une porte se ferme dix portes s'ouvrent pensez toujours ça pensez toujours ça Une porte se ferme, dix souffrent. Tout part de ton esprit. Le doute là, dès qu'on enlève le doute de ton esprit, tu commences à avoir confiance en ton futur. Et ton futur maintenant, quand tu commences à avoir confiance, ça attire. Il y a quelque chose en toi qui attire ce futur à toi. C'est ça que la personne qui croyait qu'elle t'avait enterré, elle se retrouve 3-4 mois plus tard. Elle est encore te checker. Qu'elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça, ça. Que tu es encore mieux qu'avant. Écoutez, hein? vous êtes arrivé à un niveau où on ne peut plus rien vous faire. Joseph a dit, Genèse 50, verset 20, What you meant for bad? God use it for the good of many people. Attendez, je vais vous lire ça en version française. Est-ce que si, quand il y avait parlé, vous allez croire que ça. je parle seulement pour parler. Il est temps que vous croyez ce que la Bible dit. Bonjour, euh, Padresse. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Pensez à ce passage aujourd'hui. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si vous savez comment je me trouve en train de faire des vidéos sur Facebook, voilà que mes vidéos aident maintenant les gens non. Il y a des histoires que quand elle me met ici là pour vous dire, c'est hey, comme si tu parlais de moi. C'est parce qu'on m'a fait ça d'abord, bien dur. Je m'assois, je décris, yeah. Dieu me dit, ça te fauche. Ça te fauche. Je change ma façon de voir les choses. Ok, ça me forge, d'accord, ok. C'est pour mon bien, ok. Je pars dans ce problème, je tire une, une leçon de vie. Deuxièmement, je tire un esprit positif. Le reste, là, je jette à la poubelle. je dis, thank you, next. Parce que les problèmes, il y en aura toujours. Et c'est que vous quand vous, dans vos prières, Seigneur, que je n'ai plus de problème. Seigneur, que je n'ai plus de problème. Ce ne sont pas tes problèmes qui vont disparaître tous. C'est toi qui vas grandir. You're gonna grow. La maturité, c'est pas la blague. La maturité est testée. Et vous dites toujours que papa me je suis jeune comme ça, là, vous voyez, mais la fille, est là, elle eh, parle. Parce que j'ai souffert en, en, en, en fast-forward. Tu vois, quand tu, as, tu regardes un film, après, tu appuies pour que ça avance, non. J'ai souffert en avance. J'ai souffert en fast-forward. j'ai souffert en accéléré. Genre en souffrant, je tombe le mois-ci. Deux semaines plus tard, déception. Un mois plus tard, je tombe. Finalement, tu me vois en six mois, comment tellement fait les peaux. Finalement, elle se m'asseoir, il dit ça je suis fatigué. Il dit, ma chérie, la souffrance est de six ans, tu as absorbé ça en six mois. Lève-toi. Il me lève, il dit, regarde, regarde la femme que tu es devenue dit, waouh, c'est vrai en plus. C'est vrai. Quand une situation de stress vient. Dis, mais pourquoi tu es zen comme ça? Ah non, non, j'ai déjà vu ça. Ouais, La première fois que c'est arrivé, je croyais que j'allais mourir. Mais en fait, c'est pas fou, c'est L'expérience et l'élevation vont venir avec les tribulations. Et l'attitude que tu as pendant que tu es dans les tribulations seront ton test. Ah, oh, ah, oh, mais je fais comment hey, oh, oh, oh. Où viens-tu, Like mmh. Tu vas bien Oui, je vais bien, je vais bien. Oui, je vais bien. Regarde, tu vas faire comment Regarde la dette que tu as. Mais regarde, tu vas faire comment pour vendre ça Voilà, les, les, les créanciers arrivent. Merci le bébé de blanche neige. Merci pour les bisous. Je sais que j'ai aussi beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Même si tu as 19 ans, hein, tu n'es pas trop jeune pour... Euh, parce que parfois, il y a des gens, on n'a pas mis voix. Depuis que tu as 10 ans, tu souffres même déjà. Tu es très persécuté dans ta famille. Donc, à 19 ans, tu as déjà survécu à toutes les marâtres du monde. Toutes les tantes méchantes du monde. On a même essayé de te tuer trois fois. Tu as déjà survécu à tout ça. Tu as une force intérieure que tu ne connais même pas. On te dit que tu es petite. Tu as les rêves. Moi, je vais partir aux États-Unis. Moi, je vais être chanteuse. Moi, je vais être ceci. N'ose même pas dire ça dans ta famille. Parce que les gens qui vont te regarder et t'insulter. <rire> Mais ce ne sont pas leurs paroles qui vont déterminer ta destinée. Leurs paroles ne détermineront pas ta destinée. C'est toi-même. Toi. You. Tu n'auras pas le visa. J'aurai mon visa. Tu n'auras pas ceci. J'aurai. Regarde-toi, tu vas plus te marier. Je vais me marier. Vous allez voir. Ah, tu ne peux plus concevoir. Je vais concevoir. Ça fait 18 ans que tu n'as plus accouché. Wait. Okay. Watch me. Regardez-moi, vous allez voir. À ta résistance, tu dois ajouter la vision. Ajoute ta vision. Parce qu'on ne te voit pas seulement comme une petite fille dans un petit quartier. Ah, mon bon cœur. Comment ça te voit grand, loin? Oui? Je sais, quand tu vas même d'abord ouvrir ta bouche pour dire ça, ça va commencer à énerver les gens. Elle se prend pour qui? Petite fille dans son petit quartier, elle est sur le soquets. Elle croit qu'elle va partir au Canada, hein? Hein? Mais crois que quoi, quoi? Écoute, ma chérie. Si tu as vu et tu parlais, personne. Personne. Aucun de ces qui connaît ton Dieu. Même pas moi. Donc, quand tu as vu, tu maintiens ça dans ton esprit. Quand la turbulence vient pour te secouer, tu es zen. Pourquoi tu souris un peu. Pourquoi tu souris Non, Parce que je sais là où je vais. Je suis une petite fille. Moi. Non, c'est mon Vous savez qui je suis Vous allez voir comment Dieu va mettre les gens dans des endroits. Et vous ne savez pas que vos ancêtres sont avec vous. Ta grand-mère est en train d'assurer tes, tes, tes arrières. Hmm? Ton père qui est mort depuis là, il est en train de, de regarder. sur. Oh, chanteur. Ta mère qui est partie depuis 15 ans, elle est en train d'œuvrer pour toi. Oh, je souhaiterais tellement que vous puissiez vous rendre compte de ça. Donc donnez-moi mes cœurs alors. déclarer sur votre vie ici. Je suis invincible. Je suis protégé par mes ancêtres. Ange Michael assure ma protection. Tout concours pour mon bien. Romains 8 verset 28. Tout ce que je touche prospère. Tous mes projets se réalisent. dans la journée quand tu vas marcher on veut te menacer tu dis je ne suis pas seul même la situation c'est que vous voulez me faire peur avec là ça va tourner pour mon bien vous en savez fait, tu vas venir tu vas faire un truc quelqu'un veut te déranger tu le laisses tu as pris un million pas avec tu libères les un million comme ça là le mois là même 5 millions viennent tu laisses les mots de tête de 2 millions 10 millions viennent Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Hein? Il y a l'argent dans vous. Il y a l'argent dans vous. Et parfois, ces personnes-là viennent vous mettre sur les petits, petits problèmes pour vous bloquer. Et ils ne savent pas que quand ils vous ont touché, c'était juste pour vous activer. Donc, vous gardez votre calme dans cette journée. Vous êtes zen. Sachant que ce que vous avez demandé est en train de venir. Calmement. Sachant que les décepticons seront exposés seuls. Seuls. Ils vont partir. Leur plan sur vous, là, vont sauter. Donc, ça sera mis à jour. Bien. Je viens même te demander, euh, est-ce qu'il t'avait dit qu'il avait fait ça sur toi Il dit hein Voilà, voilà comment tu exposes. Quand j'ai même pas héros te dit, qu'un jour on était parti quelque part, on veut dire était parti à l'est pour consulter par rapport à toi. C'est comme voyage parce qu'il pas te bloquer quelque part. Après on vient on te dit, tu ris. Une belle femme comme attendez un peu regarde-toi dans le miroir regarde-toi dans le miroir tu me penses pas que tu doses? Ouh, avec dadjou maman l'argent de ça l'argent de ça Bon, vous passez une superbe journée. Ceux qui ont demandé la consultation, vous pouvez écrire à nouveau. J'ai fait, fait peut-être deux ou trois jours sans consulter. Sandra, ne, laisse le méchant, Tu ne peux pas empêcher à la pluie de tomber. La pluie fait son rôle. Tu peux empêcher aux méchant d'être méchant, c'est son rôle. Maintenant, toi, tu es une étoile. Il ne peut pas t'empêcher de prier. Tu comprends? Écrivez, hein? je suis une étoile. I'm a star. I'm a star. I'm a star. Tu vois quand Dora dit, Shipper, arrête de shipper. Shipper ne peut pas arrêter de shipper parce que c'est son boulot. Shipper fait son boulot. Shipper, ship, oui. Dora, il faut dorer. Et star, il faut briller. L'étoile ne peut que briller. Mighty man of war, lion of judah we bow down and worship you yahweh yahweh come and do what only you can do mighty man of world lion of judah we bow down and worship you yahweh yahweh yahweh come and do what only you can do you're the father to the fatherless you're the mother to the motherless the husband to the widow you're the help to the helpless you're my healer you are my savior come and do what only you can do yahweh yahweh What only you can do <clears throat> Yahweh we sing to you Yahweh Yahweh Yahweh Yahweh Yahweh Commando what only you Yahweh Yahweh Je vois l'armée du tout-puissant qui est en train d'entrer dans votre situation Le Seigneur est en train de descendre lui-même Il est en train de descendre lui-même pour intervenir dans votre situation Écoutez, vous avez trop cru que vous êtes seul Vous avez trop cru que vous êtes seul Vous savez, les plus grandes batailles de la Bible elles ont été vaincues quand ils étaient en train d'adorer Dieu de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Josué. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega You are Yahweh, Alpha and Omega mm. Josué chapitre 6 je vais vous montrer comment les murs de Jéricho sont tombés. Il y a des murs financiers, il y a des dimensions financières que vous allez traverser aujourd'hui. Il y a une puissance que vous allez recevoir aujourd'hui. Josué chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Or, oh, Dieu avait dit que c'est là-bas tu t'es promis. Ils arrivent, c'est fermé. Dieu dit, mais attends. Mais papa, tu as dit que c'était ici, non? Comment j'arrive demain le visant, me refuse la première fois. Comment j'arrive devant le visant, me... tu m'as dit que je, je me suis vu dans le rêve en Angleterre. Je me suis vu aux États-Unis. Comment je joue la loterie américaine, j'échoue. L'Éternel dit à Josué, vois, il faut d'abord que tu voyes. Il faut d'abord que tu voyes. Étape 1. Vois. Écrivez ça. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Écoutez, vous allez engager une bataille spirituelle aujourd'hui. Parce que les gens sont de vous, ils vous attaquent depuis, vous ne parlez pas. Tu es calme. Je vais vous montrer les stratégies spirituelles. Vois, je te livre. Cette personne aura honte. Dieu t'a donné le pouvoir de maudire et de bénir. Il y a des gens qui sont en train de te piquer depuis là. Tu ne parles pas. Je crois qu'il faut que tu te lèves aujourd'hui. Tu parles contre eux. Il y a des malédictions qui doivent sortir aujourd'hui là. Tu dois attacher certaines personnes aujourd'hui. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Donc, tu dois jeûner six jours. Ça, c'est l'instruction de quelqu'un. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Et le septième jour de jeûne, vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde, de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Votre bataille, ce n'est même pas avec la personne qui est devant vous. Il y a des entités qui sont derrière les gens-là qui vous combattent depuis. Il est maintenant temps de dealer avec eux. Depuis ils sont de vous pousser comme ça, depuis là, depuis un mois, deux mois, vous ne parlez pas. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. José, fils de non, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'âge de l'alliance. On est en train de lire Josué chapitre 6. Je suis au verset 6. « Portez l'âge de l'Alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'âge de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville » et que les hommes armés passent devant l'âge de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mit en marche et sonnaient les trompettes. L'âge de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivant l'arche, pendant la marche, on sonnait des trompettes. Est-ce que vous me suivez il y a que l'image est brouillée. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et la regarde soulevait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. José avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il, sortira, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris, alors vous pousserez des cris. L'âge de l'éternel fit le tour de la ville. Elle eut une fois le tour, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Ils ont fait ça le premier jour, le deuxième jour. Verset 15, au septième jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme le sacrificateur sonnait la trompette, Josué dit au, au, au peuple, poussez des cris. Car l'Éternel vous a livré cette ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie arabe. Et là, ils sont en train de diviser ce qu'ils voulaient en fait. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'emparait de la ville. Vous savez, j'ai de la sérénité parce que je sais que Premièrement, moment, je suis dans une bataille avec des entités qui sont bien plus grandes que, que moi-même, je ne me rends compte souvent. Parce que quand je vous enseigne, vous écoutez mes enseignements, vous les mettez en pratique, ça vous libère. Les gens qui vous avaient attachés, ils ne sont pas contents. Vous venez pour riposter que la fille-là, on, on doit la toucher. Et d'un autre côté, ceux qui m'ont envoyé sont plus nombreux. Vous devez être conscient que, peu importe la hauteur de leur muraille, Vous êtes enfant du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes protégé. Vous êtes envoyé. Vous êtes guidé. Et si on vous a envoyé, ils vont assurer vos arrières. Pour certains d'entre vous, il est temps que vous entrez dans votre royauté. Écoutez le son, laissez l'image. Vous n'avez pas besoin de voir mon visage. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entrer dans votre royauté. Vous ne connaissez même pas qui vous êtes depuis. Je vais à vous enseigner sur les rois, les reines, les bâtons de commandement, les choses comme ça. Vous pensez que quand ils vont savoir que vous avez acheté ces choses-là, ils seront contents Vous croyez que c'est pour rien que maintenant, c'est maintenant que le direct s'embrouille comme ça Enfin, vous me simplifiez beaucoup. Je ne pas, elle parle seulement, non pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de guérir. Pendant que vous m'écoutez, les choses qu'on vous a fait là, c'est en train de partir. Les prisons mentales dans lesquelles vous avez déposé. Vous êtes en train de guérir. Je ne que vous recevez la force. La force et la persévérance nécessaires pour tenir devant tout Goliath qui avait devant vous. Je déclare que vous n'allez pas faillir, vous n'allez pas plier, vous n'allez pas céder, vous n'allez pas retrograder, vous n'allez pas abandonner. Je déclare que vous allez reprendre les rênes de votre vie. vous allez reprendre les rênes de votre vie. c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es au contrôle. Éternel des armées, je leur ai donné ce que tu m'as donné comme message. Je les sors de tout brouillard, tous ceux qui ne voyaient pas. Vous étiez embrouillés, vous étiez découragés. Enlève toute épine qu'on a mis dans votre cœur, dans votre, dans votre tête. Toute attaque dont vous avez été victime, tout trou dans lequel vous avez enfermé. Tout manipulateur qui était dans votre vie, qui vous a manipulé pendant longtemps. Je déclare que cette personne est exposée maintenant. personne qui avait l'emprise sur vous, tout manipulateur. Je déclare que vous découvrez la lucidité mentale au nom de Jésus. personne qui s'alimentait de votre étoile pour survivre, s'enrichit. Je viens couper cette connexion au nom de Jésus-Christ. Je vous fortifie par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que toutes ces journées soient conscientes de... Celui qui est avec eux, qui soit conscient de la puissance qui est déjà en eux. Je chasse la peur, je chasse le découragement. Toute personne qui est là pour vous montrer une mauvaise direction dans laquelle vous devez partir, je déclare que cette personne-là disparaît de votre vie. Tous Judas dans votre vie, vous les identifiez aujourd'hui. Vous ne doutez plus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.